Cinq avantages fiscaux inconnus d'une société anonyme suisse. La société anonyme suisse offre de nombreux avantages que vous ne trouvez jamais dans d'autres pays. Par conséquent, au cours de ces dernières années, beaucoup d'entreprises familiales et internationales ont élu la Suisse comme domicile pour leurs affaires. Cette vidéo vous montre de quelle manière vous pouvez bénéficier de ces avantages. Bonjour, ici Enzo Caputo de swissbankinglawyers.com qui vous parle de Paradeplatz de Zurich. L'imposition des sociétés anonymes se passe sur un système fiscal multicantonal. Avec la dite. Tax rulings proposant une imposition forfaitaire particulièrement attrayante pour les catégories d'affaires. La procédure avec le tax ruling est en train de devenir toujours plus importante. La tax ruling est un contrat écrit entre le contribuable, le taxpayer, le contribuable et l'État, dont l'imposition est convenue par écrit. Par écrit. C'est un contraint. Les tax rulings ne sont plus publics, mais confidentiels. Voici d'ailleurs pourquoi elles sont autant euh, couronnées de succès en Suisse et aussi pourquoi le phénomène se répand de plus en plus. Comment obtenir les avantages qui ont su attirer de nombreuses multinationales telles que... Glencore, Cargill, Trafigura, Dow Chemical, Nestle, Novartis et encore Google, en mettant en place une société holding de manière à ce que vous puissiez profiter d'avantages fiscaux liés au privilège holding. En effet, grâce au privilège holding, vous allez pouvoir économiser de l'argent sur l'imposition des bénéfices et sur l'imposition du capital. La Suisse a un réseau d'accords très étendu dans le but d'éviter la double taxation. À ce titre, elle dispose de toute une série d'accords de protection sur les investissements bilatéraux avec les pays émergents comme par exemple la Chine, l'Inde et le Vietnam grâce à ces Traité de protection, votre société suisse préserve vos investissements dans les pays à haut risque. Les institutions d'impôt cantonal sont très coopérantes lorsqu'il s'agit d'approbation de déductions portant sur les voyages, les représentations ainsi que l'indivertissement des clients d'affaires. On peut déduire ça. En raison de différents niveaux d'imposition existants dans les différents cantons et communes, aussi dans les différentes communes, il est primordial de réussir à trouver les bons partenaires. C'est pourquoi, grâce à notre forte expérience du terrain, nous connaissons parfaitement les cantons, les meilleurs cantons et les meilleures communes et les fonctionnaires étant les plus efficaces d'un point de vue fiscal. Si vous décidez de démarrer vos affaires avec nous, vous pourrez compter sur une imposition totale allant de 14 à 20 De 14 à 20 Sur ce pourcentage, vous devez prendre en considération qu'en Suisse, les déductions fiscales ont un point plus important par rapport à celui des normes internationales. Comme vous le savez, la Suisse n'est pas... L'endroit le moins cher pour l'implantation d'un siège social. C'est HSR, la vie à Zurich. La nouvelle mise en conformité de législation fiscale de l'OECD et de la FINMA prescrivent aux banques que chaque société qui souhaite détenir un compte bancaire en Suisse doit être opérationnellement active, Société active société réelle. Une société suisse dite « boîte à lettres » ne peut pas ouvrir de compte bancaire. Impossible aujourd'hui. Et sans compte bancaire, elle est inutile. De nos jours, on a besoin de substances, d'un minimum de chiffre d'affaires ainsi que une activité qui est du sang économique pour pouvoir ouvrir un compte dans une banque suisse. Alors faites comme d'autres dirigeants d'entreprises qui ont réussi avant vous. Démarrez dès à présent le développement de la prospérité de vos affaires avec nous. Une coopération avec nous signifie que, dès le départ, vous calibrerez avec les bons cantons, avec les bons communes, avec les bonnes banques et les propriétaires immobiliers et d'autres leaders de direction d'entreprise. Saisissez votre mobile et choisissez maintenant de composer le 41 pour la Suisse 480 212, avec nous. Vous pourrez non seulement faire des économies sur vos impôts, mais aussi profiter de tout de suite de notre raison de relations professionnelles. Appelez-nous maintenant, car il n'est jamais trop tôt pour téléphoner, mais souvent, il est trop tard. Soyez riche et restez riche. Bonne journée!